Bonjour à tous, dans cette séquence nous allons parler de pop-over dans un contrôleur de vue. Vous vous souvenez que pour un certain nombre de cas de figure, on est amené à devoir différencier les grands et les petits terminaux, en particulier pour exploiter la surface et on va du coup avoir des mécanismes qui sont propres aux grands terminaux et qu'on ne retrouve pas forcément sur les petits terminaux. Et bien, Dans le cas des UI action controller, j'ai terminé là dessus dans la conclusion de la séquence qui évoquait les UI action et bien, Dans le mode action sheet, on ne peut pas traiter de la même manière petit et grand terminal. Et eh bien on va regarder justement comment cela fonctionne. En fait, euh, depuis iOS 9 tout est prêt et tout est inclus dans le UI view controller alors qu'auparavant c'était dans un autre mécanisme. Eh bien, en fait, on a un attribut qui s'appelle Popover Presentation Controller de type UI Popover Presentation Controller, et qui peut être nil en particulier s'il n'existe pas. Typiquement, euh, si on est sur un petit terminal, eh bien, il ne se passera rien. Donc, vous ne l'aurez pas. Alors, c'est intéressant parce que du coup, si vous gérez proprement les optional en Swift, ça ne va pas planter. Et si euh, vous euh, envoyez des messages à destination de ce truc qui n'existe pas, vous savez qu'en objective C, on peut causer à des fantômes s'il s'appelle nil, et eh bien ça va à la trappe et l'application ne plante pas. Cet attribut de type UIPopOverPresentationController et en fait, c'est une classe qui permet de déterminer le comportement d'un popover. En fait, comment on caractérise ce comportement? D'abord avec un mode de présentation, avec des paramètres par défaut, si on ne dit rien. Et puis ensuite, on va donner soit la vue source d'où apparaît le popover et le rectangle qui le fait apparaître donc c'est les deux ou si on a mais pas les deux un bar button item parce que le bar button item finalement il définit les deux. Hein, la vue c'est le tab bar dans lequel il se trouve et euh, le rectangle c'est la taille du bar button item d'accord Et puis on a également la possibilité de définir un délégué parce que l'on a un protocole de délégation qui est associé qui offre trois méthodes. La première qui est appelée juste avant la présentation du popover et qui permet en fait de le paramétrer. Euh, par exemple si vous ne savez pas de quelle vue il va apparaître ou exactement où il va apparaître parce que par exemple il peut être invoqué par plusieurs boutons. Donc dans ce cas là vous pouvez avoir envie de regarder contextuellement donc vous ne le savez pas au départ. Et puis ici vous pouvez éventuellement à un certain moment dire ah papa je ne veux pas que le popover se enfin, dismiss, disparaisse parce que j'estime qu'il manque de l'information pour le faire. Donc vous pouvez éventuellement le bloquer. Et puis, euh, ben c'est une primitive qui rend euh, le sous trou si euh, on a le droit de le faire ou pas. Et puis, vous avez ici euh, une méthode qui est appelée lorsque le popover a disparu, et à travers laquelle vous pouvez faire euh, des choses, des effets ou ce que vous voulez. Que mettez-vous dans un pop-over Donc, on a vu qu'on peut mettre euh, un UI euh, Action Controller, mais on peut mettre en fait ce que l'on veut. On peut mettre n'importe quelle vue pour peu on l'embarque avec son contrôleur parce qu'en fait ce n'est pas le vue qu'on met à l'intérieur, c'est un contrôleur de vue, ne serait-ce que parce que eh bien la taille du pop-over, vous ne la maîtrisez pas, elle dépend de plein de choses, et que par conséquent, euh, en fait, vous allez devoir embarquer tous les mécanismes qui permettent de gérer la taille de la vue à l'intérieur. Donc on trouve ici un cas de figure où la fonction will transition to size va probablement être extrêmement importante euh, parce que ben, vous allez en fait avoir euh, des tailles qui vont dépendre en fonction du contexte dans lequel vous l'appelez. Regardons ce que fait l'application Présenteur sur un petit terminal. Donc là, j'ai deux boutons. Le premier, je retrouve une situation. Donc, je peux faire une action et à ce moment là, il me dit qu'il a agi. Je peux ne rien faire et dans ce cas là, il ne fait rien. Et ici, je peux également afficher une image. À ce moment là, il affiche cette image par dessus euh, finalement mon, mon label. Voilà. Donc pour l'instant, l'application, elle ne fait que ça. Mais ce qui est intéressant, c'est le comportement de mon application sur un grand terminal. La présentation est identique à ce que j'avais sur petit terminal. Sauf que vous voyez que lorsque je tape sur le bouton action sheet, eh bien euh, mon action, mon action sheet apparaît en fait dans un pop-over. Et ici, si je tape à l'extérieur, eh bien le pop-over disparaît. Si je tape sur oui, vous voyez que lorsque le popover disparaît j'ai une action supplémentaire et puis si je retape eh bien ici il se remet en blanc et même topo euh, si je tape sur image à ce moment là l'image elle apparaît également dans un popover over contrôleur et en fait là vous avez une jolie image de John Harris et euh, euh, donc c'est pour vous montrer qu'on peut avoir dans un pop-over-contrôleur à peu près n'importe quoi. Alors par contre, ce qui est important c'est qu'il euh, faut bien gérer les tailles. Là ici j'ai pris une image euh, qui était bien cadrée en termes de ratio euh, de manière à ce que ça ne rende pas trop mal. Mais sinon l'image elle pourrait être étirée si vous gérez mal ce point là. Et puis là évidemment je tape à l'extérieur, il disparaît et je quitte mon application. Regardons maintenant le source correspondant. À la petite démonstration que je viens de vous faire. Donc là aussi tout mis dans le contrôleur, donc on n'est pas très MVC mais euh, c'est euh, plus simple parce que ça met tout le code au même endroit. Donc je commence ici par avoir un certain nombre de variables locales. Bon c'est classique vous voyez ici j'ai mon action de type action sheet. Euh, je crée euh, deux boutons, je crée euh, un label et puis une image. Et puis, j'ai cette variable qui me permet de savoir si j'ai un grand ou un petit terminal. Je teste juste sur pad et phone. Ce n'est pas très très fin parce que je vous rappelle que les grands iPhones, les, les 6+, 6S+, et 7+, ils devraient bénéficier de ce mécanisme de popover. Et puis, ici, j'ai une variable qui va me permettre de me souvenir d'un choix. On verra un peu plus tard. Ça c'est le ViewDidLoad, Le ViewDidLoad et eh bien euh, j'ajoute tout le monde, hein. regardez le code si vous voulez, mais c'est archi classique. J'ajoute des cibles, donc Action 1 et Action 2. Je construis ici des frames, je fais ça un petit peu cracra, euh, je passe pas par un View Wheel Transition to Size ou équivalent parce que je veux que mon code soit compact. Et puis j'ai ici la particularisation de mon alerte avec euh, donc un bouton qui s'appelle oui, qui est de style défaut. Et en fait, la seule chose qu'il fait, c'est qu'il va mettre à jour euh, le, le label et puis il va me positionner la variable en disant que bah, bien, je suis bien sorti en tapant sur true. Et puis j'ai un bouton non qui correspond à cancel. D'ailleurs, vous notez que l'exécution sur grand terminal on n'affiche pas le bouton non parce que sur grand terminal dans un popover le fait de taper en dehors du pop va provoquer finalement un cancel. Et donc par conséquent toutes les actions de type cancel vont disparaître. Enfin peut être pas si y en a plusieurs mais en tout cas quand j'en ai qu'une c'est le cas. Regardons maintenant le code source qui correspond à action 1 et action 2. Donc action 1 ça ressemble énormément à ce qu'on a vu dans un exemple précédent où je vous présentais les UI action view. La seule chose c'est que bien évidemment j'ai le cas où j'ai un grand terminal et le, les autres cas. Alors j'aurais pu factoriser cette instruction là, hein, euh, ici. Euh, je ne l'ai pas fait parce que euh, ça vous montre bien qu'il y a deux cas de figure distinctes. Donc ce qui se passe c'est que je commence par dire que je veux que le style de présentation soit un pop-over parce que je suis sur un grand terminal. Euh, la source view c'est la vue associée au contrôleur de vue. Euh, le rectangle c'est le rectangle correspondant au bouton B1 et puis ici je mets un délégué. On va voir ce que je remplis le délégué. Je dis c'est moi le délégué. Et puis après je demande à mon contrôleur de vue de faire la présentation de A. Tandis que là vous voyez que je n'ai pas fait cette para ce paramétrage et effectivement euh, ça va euh, se gérer proprement. Alors pour être franc euh, je pense que c'est inutile de faire ce test parce que les choses sont faites de telle manière à ce que effectivement ici eh bien euh, il n'y aura rien et par conséquent si je mets euh, le point d'interrogation eh bien il ne fera rien. Moi je l'ai mis pour vraiment montrer qu'on est sur grand terminal et petit terminal euh, Ça sauf le coup d'essayer en ne faisant pas le test et vous verrez que ça devrait passer proprement y compris pour un petit terminal. Pour action 2 là euh, je vais afficher mon image et donc soit mon image, elle est affichée directement euh, dans la vue principale. C'est le cas pour un petit terminal. Soit elle est affichée dans un popover controller, Donc c'est pour vous montrer qu'on peut mettre n'importe quoi dans un popover controller, Mais je vous rappelle, je peux mettre n'importe quoi qui n'est pas équipé d'un contrôleur de vue. Donc la vue euh, ici, je suis obligé de l'embarquer. Donc je crée un contrôleur de vue. Je dis que l'image view que j'ai créé, eh bien en fait, c'est maintenant la vue principale. Ensuite, je dis que ben même topo, hein, c'est la séquence ici. Hein, je dis que c'est un popover, etc., etc. Et simplement, le rectangle, c'est le rectangle correspondant au deuxième bouton. Et je demande à mon contrôleur, s'il te plaît, peux tu m'afficher cette vue Voilà, c'est aussi simple que ça. Bon, maintenant, euh, voici le protocole euh, UI popover presentation control delegate alors en fait j'ai commenté cette méthode mais je l'ai remplie pour vous montrer ici que euh, par exemple pour euh, l'action liée au premier bouton eh bien euh, je pourrais parfaitement euh, si, pas, si je ne le faisais pas en fait dans l'action euh, par exemple parce qu'il y aurait un délai entre le moment où je construis euh, les éléments et puis le moment où ma vue euh, peut apparaître et que je ne sais pas exactement où elle va apparaître je pourrais en fait le déféré et cette fonction sera appelée avant la mise à jour, enfin, l'apparition pardon, du popover. Ça ici j'ai décidé que j'en ai toujours trop mais je pourrais aller consulter le contexte de ma classe et en particulier de mon contrôleur et euh, décider si euh, j'ai le droit de faire euh, un dismiss ou pas, c'est en fait de faire disparaître euh, la vue ou pas. Et puis enfin ici là j'ai mis quelque chose qui va s'exécuter euh, à l'issue euh, lorsqu'il est disparu, c'est qu'en fait, eh bien, si euh, j'ai tapé sur le choix oui et que la couleur de fond était blanche, eh bien, je la mets en jaune. Vous avez vu, et puis je dis que le choix oui est égal à false pour le coup d'après. Et puis, évidemment, euh, ce qui est important à ce niveau-là, c'est que du coup, je fais sauter le delegate. J'en profite pour le mettre à nil, c'est plus propre. Ben voilà, ce n'est pas extrêmement compliqué. Vous voyez que là maintenant, on peut commencer à avoir des choses assez jolies avec une belle différenciation entre ce qui se passe sur le grand terminal et sur le petit terminal. Et vous allez donc bien évidemment utiliser ces mécanismes. Alors, euh, je vous ai dit que cette façon de faire, elle existe depuis iOS 9. Jusqu'à iOS 8, on avait ce qu'on appelait des UI Popover Controllers. En fait, ça a été introduit bien évidemment quand les iPads ont été introduits. Et donc, c'était complètement dédié aux grands terminaux. Ça veut dire une seule tendance à pendant un moment à planter quand vous tentiez de construire un UI Popover Controller sur un petit terminal. Voilà. Mais donc c'était à utiliser sans réserve sur les grands terminaux. Je vous remercie de votre attention. A bientôt.